Ok, donc euh, bonsoir à tous. Euh, on espère que vous allez bien et que vous, vous avez passé un bon moment. Donc euh, ça va bientôt être terminé. Euh, on se présente, donc moi c'est Alexandre et lui c'est Vincent. On est tous les deux euh, étudiants en première année de licence euh, ici à Paris d'Hydro. Bon, je ne sais pas pour qui vous allez voter dimanche prochain, mais aujourd'hui on va vous parler d'un organisme si différent de nous que certains ne leur laisseraient pas passer les frontières. <rire> <C 'est ça. rire> Après cet après-midi, euh, riche en découvertes étonnantes et surprenantes, avec euh, les mentres religieuses, qui écoutent par le ventre et pratiquent la chute libre pour survivre, ou encore les chauves-souris, grandes adeptes de l'autofellation. Vous pensez avoir tout vu dans la catégorie des créatures incroyables et euh, inattendues. Et bien, bien détrompez-vous, car maintenant, nous allons vous présenter le siphonophore. Donc voilà l'image d'un siphonophore. Donc, euh, bon, ok, je comprends qu'après ce teasing, vous attendiez un truc... Euh un peu plus stylé morphologiquement parlant et que là vous êtes un peu sceptique euh, parce que bon, on, peut dire, on peut dire la vérité ça ressemble plutôt à un sac plastique euh, qui a un animal incroyable et euh, on va essayer de vous montrer de vous démontrer dans les 5-10 minutes qui suivent que euh, c'est vraiment un, animo, un animal incroyable sur euh, d'autres aspects euh, donc là il s'agit d'une physalie qui est l'espèce la plus commune des siphonophores euh, elle vit euh, en surface des océans et on en retrouve parfois euh, échoué sur nos côtes. Euh, en France, ça, ça arrive assez régulièrement. Donc oui, là, vous voyez cette physalie, et vous êtes sûrement en train de vous dire que ça, ça ressemble quand même pas mal à une méduse. Et il y a une raison à cela, c'est que ce sont quand même des, des espèces très proches. Ils, elles appartiennent toutes les deux au groupe, au, au groupe des cnidaires. Alors, il y a quand même une différence fondamentale. Les, les deux, là, ce sont des physalie. Hein. Mais il y a quand même une différence fondamentale entre les physalie et les méduses, est-ce que quelqu'un a une idée de ce que ça pourrait être Ça se voit pas forcément à l'œil nu, mais... Des siphonophorologues La couleur Non, non, c'est un truc que... Ça se voit pas vraiment à l'œil nu, en fait. <rire> non, mais c'est si vous avez lu l'article, quoi. Mais je vois que personne ne s'intéresse. <rire> euh, ouais, donc en gros, la physalie, ça, en fait, c'est pas un seul organisme. C'est plusieurs organismes. C'est-à-dire euh, que... Alors que la méduse, c'est bel et bien un seul, un, un seul individu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, plusieurs organismes donc en gros pour illustrer un peu notre propos, euh, c'est comme si la lamphi était euh, un, un siphonophore, un, un gros organisme, et qu'à l'intérieur de cet organisme, il y ait euh, plusieurs pardon, plus, plus petits organismes qui le composent, euh, répartis en compartiments, en petits groupes, qui euh, réalisent des fonctions qui sont spécialisés et qui réalisent différentes fonctions. Donc chaque plus petit individu, c'est-à-dire vous, chacun de vous, euh, vous, on, pour illustrer notre propos de plusieurs organismes dans un plus gros organisme, on vous appellerait donc des zoïdes. Et euh, donc chacun d'entre vous est un zoïde. Comme a dit Alexandre, tous les zoïdes n'ont pas la même fonction. C'est-à-dire que très tôt dans le développement, ils se spécialisent et joueront une, un, un rôle qu'ils joueront dans toute la vie du siphonophore. Mais il faut savoir qu'ils ne pourront jouer que ce rôle. Par exemple, les gastrozoïdes. Les gastrozoïdes, ce sont les zoïdes. Qui, qui joue le rôle de digestion dans le, chez les siphonophores. Ces gastrozoïdes ils ne pourront que digérer toute leur vie. Ils ne pourront pas se déplacer ou se défendre. Ils donc ils vont dépendre des autres zoïdes. Euh, il y a trois grands types de siphonophores, qu'on va, on va, dé va, dé va développer après. Mais une partie de l'organisme est, com est commune à tous. On l'appelle la cormidie. Pour reprendre notre image de tout à l'heure... Euh, C'est comme si euh, vous étiez répartis donc, en petits groupes, donc euh, on peut prendre par exemple ici, euh, dans lesquels vous avez chacun un rôle bien précis, donc chacun d'entre vous. Euh, donc, euh, par exemple, il y en aurait un qui serait euh, le filament pêcheur, donc qui va s'occuper de, de libérer des substances sur les proies pour pouvoir les neutraliser. D'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais les siphonophores euh, se nourrissent principalement de petits crustacés et de petits poissons, euh, plancton par exemple. Euh, ces proies vont ensuite être acheminées euh, à un autre zoïde qui s'appelle le gastérozoïde qui va se charger de la digestion. Puis euh, tout ça euh, sera acheminé au, à l'extrémité du siphonophore, pour, euh, bah, à la muse, quoi pour être euh, évacué. Et on appelle ça le cystozoïde. Il y a d'autres fonctions euh, euh, chez, le, chez les zoïdes. Il y a par exemple la, la reproduction qui est assurée par, euh, par les gonozoïdes. Il y a des gonoïdes de mâles et des gonozoïdes de femelles. Euh, il y a aussi euh, là, une fonction de défense. Euh, les siphonophores possèdent une bractée, qui, euh, des bractées d'ailleurs, à chacune des cormidies, euh, qui servent de bouclier, un petit peu, et, de, et des dacty, dactylozoïdes qui euh, présentent des cellules ursicantes. Donc là, on voit euh, que tout, tous ces zoïdes sont reliés par une tige principale qui s'appelle le stolon. On pourrait, pour euh, comparer ça à nous, ça pourrait être le cordon ombilical, en quelque sorte, sauf qu'il reste toute la vie du siphonophore. Euh, J'avais parlé de trois grands types de, de, de, de, de siphonophores. Le premier, ça, il s'appelle le fisconect. C'est le nom un peu latin, enfin, fisconectae, il n'y a pas de nom français, vraiment. Euh, le, le, les deux autres, ce sont les systonectes cysto et les calcicophores. Et en gros, la différence euh, principale, c'est au niveau des zoïdes qui se trouvent au-dessus de tout ça, c'est-à-dire dans le prolongement du siphonophore, c'est-à-dire les zoïdes de déplacement et de flottaison. Le pneumatophore, c'est le zoïde de flottaison, et les zoïdes de déplacement, ce sont des euh, cloches natatoires. La différence, c'est que le Fisconnect possède les deux, le cystonect n'a que le pneumatophore et pas de cloche natatoire, c'est-à-dire qu'il va se déplacer bah, au gré des courants, et le calcicophore n'a pas de pneumatophore et quelques cloches qui lui permettront de se déplacer. Il reste donc maintenant la, la grande question de la reproduction. Comme l'a dit Alexandre, il y a deux, deux sortes de deux types de gonozoïdes, les gonozoïdes mâles et les gonozoïdes femelles. Ben là, ça fonctionne un peu comme nous, c'est-à-dire que les gonozoïdes mâles vont, ils vont libérer des spermatozoïdes, et les gonozoïdes femelles ils vont libérer des ovules. Pour voir pourquoi à quoi ça ressemble ah non. ça c'est la manière dont ils se nourrissent ça marche pas c'est un gif ah, normalement c'est un, une animation c'est censé être un gif mais là il marche pas trop ah. bon, en fait on voyait, on voyait comment était aspirée la proie à l'intérieur et c'était assez euh, ah, les filaments pêcheurs. Ouais, avec le filament pêcheur qui aspirait la proie à l'intérieur pour ensuite euh, le com la faire entrer dans le dans le gast gastérozoïde. Il y a un gif, normalement. Ah, voilà. euh, la qualité, elle n'est pas, pas ouf, mais en gros, on voit autour du siphonophore, il y a plein de petits trucs euh, qui se baladent partout, c'est bioluminescent. Et ben tout ça, c'est à plusieurs stades, euh, après que les spermatozoïdes et les ovules aient été libérés. Mais en gros, c'est juste après fécondation, et euh, les siphonophores, au stade, soit larver, soit euh, au moment tout juste de la fécondation, donc, on voit qu'il y a euh, vraiment beaucoup beaucoup de spermatozoïdes euh, libérés. Et vu qu'il y a parfois des siphonophores qui sont plusieurs de plusieurs espèces dans le même coin, la, les, les ovules vont sécréter des molécules qui permettent de faire comprendre, en quelque sorte, aux, aux spermatozoïdes que c'est vers eux qu'il faut aller. C'est-à-dire que les spermatozoïdes d'une même espèce vont aller avec les ovules d'une même espèce. Même espèce. Euh, bon, après, si vous êtes intéressés, euh, on a des liens pour. Euh, des éjaculations de siphonophores, mais bon, on ne va peut-être pas, peut pas mettre ça là. Et donc, bah, une fois qu'on a un le fécondé, ce n'est pas très, très compliqué. C'est d'abord le pneumatophore qui va apparaître, donc la partie qui sert à flotter. Ensuite, les premiers, le premier gastérozoïde, ah oui. à partir de là, on voit, ça c'est le siphonophore à face larvaire larvère, juste après, là, à droite. Donc en premier, c'est le pneumatophore qui va se former, qui va servir à la flottaison. Puis le premier gastérozoïde va apparaître, gastérozoïde pour se nourrir comme on a dit. Ensuite, ce sont les cloches natatoires. Donc là, c'est dans le cas du FIS Connect, c'est-à-dire qu'il y a et un pneumatophore et des cloches natatoires. Donc ensuite, ça va être les cloches natatoires pour se déplacer qui vont se développer. Et, en, et enfin, bah, tout, le, toutes les cormidies vont se prolonger comme on voit. Hop, ça se développe avec les filaments pêcheurs aussi. Et on obtient notre siphonophore adulte. Donc, euh, ça, c'est un symbole fort une fois euh, les phases de développement euh, terminées. Donc, euh, pour euh, faire une conclusion assez générale sur, euh, sur notre sujet, donc, euh, on avait comme thème au début la vie coloniale en milieu marin. Et euh, nos, nos recherches nous ont mené sur euh, ces animaux. Et qui sont euh, on en a trouvé assez surprenante. Déjà, du fait qu'on n'avait jamais entendu parler, ni même de nom, de cet, de cet animal, en tout cas pour notre part. Et euh, donc, aucunement de leur mode de vie. Et euh, donc, euh, pour terminer, juste on voudrait enfin, euh, sortir les, les informations les plus importantes que vous devrez retenir si jamais vous voulez les ressortir à un dîner, par exemple. Euh, donc déjà, c'est des animaux qui vivent en colonie. Donc, euh, voilà. Euh, c'est plusieurs organismes, donc euh, plusieurs individus qui, à partir d'un même ovule fécondé, vont se développer et donc euh, faire un... un un multi-organisme colonial. Et enfin, euh, ce n'est pas, pas aussi gros qu'une baleine, mais il y a quand même certaines espèces de siphonophores, des siphonophores géants, qui peuvent atteindre en longueur, en tout cas, la même taille que certaines baleines, c'est-à-dire de l'ordre de 40 mètres, quand même. Il y en a plus Et même, il y en a des plus grands, oui. Donc voilà, c'est la fin de la présentation. Donc si vous avez des questions.